Nous devons faire toute la lumière sur ces pratiques. C'est pour ça que nous réclamons une commission d'enquête. Mais il faudrait aller plus loin. L'Europe doit se préoccuper du bien-être des animaux et ça commence par réduire la durée maximum du voyage, interdire les exportations animales de l'Union vers des pays tiers. Les animaux sont des êtres sensibles, des êtres vivants. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des objets. Ainsi. L'Union européenne doit désormais montrer toute son attention, son engagement pour que eux aussi méritent d'être une priorité.